Les objectifs que nous avions euh, par rapport à la mise en place de cette plateforme, ils étaient de deux ordres. Euh, le premier euh, était de pouvoir maîtriser la totalité des données euh, qui structurent notre activité, les données contrat, les données produits et les données clients. Euh, en les mettant au centre de notre système d'information et en ayant euh, l'objectif d'être en capacité de les exposer euh, en consommation aussi bien à nos systèmes euh, à destination des clients que les systèmes internes pour tout ce qui est analyse ou système périphérique quand on est dans de la BI euh, ou de l'analyse de risque ou, ou encore euh, tous les aspects de compte de résultats qu'on doit produire pour euh, nos entreprises clientes. Donc ça c'était le, le, le premier objectif et le deuxième objectif bah, évidemment c'était d'enrichir l'expérience client et l'expérience utilisateur de manière générale euh, donc pour le client c'est la possibilité euh, d'accéder à un certain nombre d'informations, euh, d'interagir de façon beaucoup plus euh, forte avec nous euh, et pour l'interne là aussi euh, d'avoir une expérience avec l'usage de la donnée euh, beaucoup plus riche et, euh, et maîtriser, avec un enjeu sous-jacent à, à, à cet ensemble, euh, qui est de faire converger nos systèmes, puisqu'on a aujourd'hui à date encore plusieurs systèmes, sur un seul système d'information, une seule plateforme euh, qui doit nous permettre de réduire nos coûts et d'être plus performants.